On avait fait ça en 2012, hein, euh, on va, la, la, la finance, c'est l'adversaire, tout ça, bon, c'est toujours pareil. Donc, euh, donc là, il faut discuter sérieusement de comment on répond. Euh à la, au drame aujourd'hui du chômage, de la précarité, enfin de, de, des services publics qui sont complètement débordés. Donc oui, il faut affirmer, euh, l'argent il existe, il faut le prendre dans la, dans la poche des riches. Donc oui, c'est un affrontement euh, entre le camp d'en bas et puis, euh, puis les possédants. Et ça, il faut... Euh, et tous ceux qui vont dire, euh, bricoler, regardez, on peut très bien donner 700 euros à quelques personnes pour... Euh, non, non, ça c'est du pipeau. Donc euh, nous, c'est ça comme... Alors, d'une certaine manière, ce n'est pas qu'on refuse de discuter avec Mélenchon ou qu'on refuse de discuter avec des gens qui se disent de gauche, c'est que, de fait, il y a deux perspectives différentes, deux orientations différentes, et autant que nous, on puisse la défendre dans cette campagne-là. Et de ce point de vue-là, on n'est pas hors-sujet. On n'est pas en train de... Parce que c'est vrai que pour nous, l'élection, c'est une tribune, mais c'est aussi l'occasion de poser les problèmes de la société qu'on veut, les problèmes de la démocratie et du pouvoir. Donc, eux, il y, y a un pouvoir aujourd'hui qui est entre les mains des possédants, entre les mains, on voit bien le monde politicien qui, lui, est plutôt au service de ce camp-là, et nous, on a discuté d'un pouvoir euh, entre les mains de la population. Donc, c'est pour ça qu'on discute aussi de, de, de la question économique, de l'expropriation secteur de secteurs entiers de ou de, de, de l'enlever des mains des de capitalistes, euh, et d'arriver à faire qu'il y ait quelque chose qui fonctionne au, au service de la population. Donc, forcément, il y a une rupture. Et, euh, et nous, on est là-dedans. Donc après, on verra bien, mais au moins qu'on puisse défendre cette perspective-là. Et s'il puis... y a le débat entre l'orientation Mélenchon, l'orientation Amand et la nôtre, tant mieux. Voilà. Nous, on pense que la solution, c'est ça. C'est euh, prendre nos affaires en main. Voilà. Et euh, le bol, évidemment, c'est les politiciens qui ont toujours la prétention de nous représenter. Et eux vont dire, regardez, on a les bonnes idées, on va faire ceci, cela, sauf que les bonnes idées, ce sont, les leurs... Enfin, ce sont leurs idées qu'ils ont mises en pratique et qui se traduisent par une explosion du chômage, par une dégradation des conditions de vie. Donc on ne voit vraiment pas pourquoi on continuerait encore dans, dans cette voie-là. I'm not gonna do this. I'm not gonna do this. I'm not gonna do this.